Et bien bonjour à tous et années-ci reviendront sur ce projet épisode 2 des simpsons de nos jeu je vais sur le son du jeu et je vais vous mettre le son le sein aurez un petit peu plus de son mais moi non. Ce manuel nous apprend à utiliser nos super pouvoirs Alors je peux parler aux baleines comme Aquaman Ou je peux faire les mêmes trucs que Rockman Non maman, avec ta persuasion Tu peux convaincre les foules de faire tout ce que tu veux Oui, comme prince. D'accord, on va interdire ce jeu vidéo Ok, Marge, elle est là pour le mieux hein, Apparemment, euh, mais pas pour les enfants <rire> <rire> Pour les adultes et puis bon. Faire quoi pour les enfants? Alors, comment on utilise ce truc là? R et. Ah, ok, c'est l'autre touche. D'accord, ok. Bon, ah, après, il faudrait que je parle comme ça. Voilà. Assez ah, fort hein pour que vous m'entendez bien. Ah, ok, d'accord. Hop, vous ici. Allez-y. Détruisez ça, Lisa. Tu sais rien. pourquoi elle est là, Lisa C'est les jeunes enfants de Springfield. Hein. C'est nos ennemis. Ah bah super. Enfant contre enfant, non pas contre adulte, je sais pas. J'espère pas qu'on les bute, hein, quand même. Ah oh, d'accord. On va l'acheter les voitures. C'est un vrai ennemi. Aidez-moi, bande de féniques. Marraine. j'ai ah, plus de vie déjà, ça compte bien. Aidez-moi ça. de folie. Rien n'utilise ça, ça sert quand même à quelque chose. lui ah tiens non je me débrouille tout seul merci bon, on est tu de... sert à rien ça à rien flanders qu'est ce que vous faites parce que je suis un peu malade aujourd'hui voilà mais bon ça va Sinon, ça va voilà. ça va va va Gosse contre gosse. va va va va va les scènes parce que les scènes sont jolies quand même c'est des dessins donc euh, voilà mais sinon là j'ai mis des meilleurs graphics pour, euh, bah, pour bah pour voir les personnages et tout ça on se tend encore ça mais bon après si je trouve un, un texture pack euh, texture pack comme ça gratos enfin heureusement qui serait mais je veux dire si je trouve un texture pack je le mettrai hein, voilà, comme ça, un texture pack hd voilà, je chercherai sur internet si vous voulez, un sur la, texture de la page HD pour le prochain épisode. Vas-y, Là, ça se voit encore que c'est beaucoup plus beau. Merde. <rire> chéri ou terry tu vois t'as vu non, regarde c'est elle c'est chéri chéri ou terry parce que c'est des soeurs jumelles on sait pas bon on peut pas oh, deviner c'est qui alors depuis nos fous ah oui avant de faire ça bizarre. Ça, je me souviens, donc ce qu'il faut faire, pas qu'un Voilà, tu dois les mettre là en fait. Et grand-père, je veux pas ce qu'il fou dans le toit. C'est pas du genre à grand-père de dire aux enfants quoi faire, il dit toujours dans la série. Oh, faut laisser les jeunes faire ce qu'ils veulent Si moi j'entends un peu le jeu quand on marche euh, par exemple son mégaphone C'est tout Non je faisais des coups comme ça Lui et on l'a tué tout à l'heure Il lui va encore Lisa t'en as pas ça Non mais pour l'instant là c'est fou de marge aujourd'hui Je euh... sais mmh, pas ce que peux Je peux regarder ce que de, de, de, de comme Ça et là il y a des Ah ouais il y a des formes là Ouais bon ouais, ok Alors, Avec la main de Lisa... Euh... En... En... En... En... En... En... Enfin... Tu vois Marge Non mais tu vois Marge Le bouddhiste ça ça, ça sert à... à quelque chose quand même Mais je t'emmerde toi ça tu suis... viens de dans la cage là ça euh, y a plus rien on est avec l'Isa Alors, comme un enfant un A un T là une dernière est où lisa? D'accord, voilà, mon gosse. Deux personnes pour aller construire. Grand-père, euh, il fallait mettre une... une... Ned. Hein. Et toi, Ned, charge euh... quelque chose. Là. Ici, Attends, hop. Le grand-père, il se fatigue euh, tout le temps, lui. Alors, faut qu'on se ça voilà. Je vais dire, c'est pas quoi être terminé. Il nous dit en au cas où si on meurt. Hein. Nous sommes seuls. C'est facile, comme... ça. Voilà. Non. Pas de vie. Allez, allez, construisez. Bon, on a détruit la prison. On l'a libéré le gros sac. Ah, il y aura des scènes euh, non. Non, on aura des scènes euh, bah... bon, on n'aura pas les dialogues je sais pas j'sais bon, j'aurais, bah, si vous aurez les dialogues anglais, je vais me taire pendant les dialogues, Pour ça, vous aurez les dialogues anglais, et puis <laughs> I don't think he's coming out. We're going to have to use our secret weapon. <laughs> no, man, not yet. I'm talking about man. Donc voilà, on hein, va le niveau. Oh vrai, ça va, ça va. plus. So I'm ready to receive my bribe now. Oh baby, the dollar sign doesn't lie. Le prix est juste là pour le prix. Réduction, voilà. On commence à faire défaut, ça dépêche-toi pour sauver ta sœur. Allez. On va parents Unable secure a decent Pride, I have decided to flip-flop advance sales of Grand Theft Scratchy for Miners, the only people who want to play it. Mom, um, isn't it a little bit hypocritical that you're opposed to the violence in the Itchy and Scratchy game, but then you use violence to get your way? I'm sorry, Lieselette. I, I, I just can't hear you over the roar of the solution. J'ai ouais, le beau chose. jour de ma vie. Oh, minace, toute ma vie j'ai voulu être égoïste et, et là c'est Oh Mère, tu voudrais pas mettre tes nouveaux pouvoirs au service d'une cause plus noble Comme quoi, moi j'ai des terroristes et recraché des fleurs Et toi, qu'est-ce que t'as fait de super bien Pour information, j'ai mobilisé la ville pour faire interdire un, un jeu vidéo violent. Là, si les enfants peuvent pas jouer à grande stratégie, ils connaîtront jamais les bases pour gagner leur vie comme vendre des armes. T'as détruit la moitié du musée d'histoire naturelle et c'est mon endroit favori pour trouver du réconfort. Puisqu'on en est se balancer des trucs pas sympas, ton petit exploit avec les bûcherons a mis plein de honnêtes au, au chômage. Leurs vies sont brisées. C'est vraiment un gros Tu ne saurais même pas te servir d'un ouais, mais je vous appelle. pour les... en fait, C'est vraiment un ouais, un gros Nous y sommes enfin et ça nous a pris seulement 300 des décennies. et Vous nous avez appelé pour venir vite. Pas à général Pourquoi se dispute-t-on toujours au sujet de nos plans de vacances Tu as raison, on va les autoriser. Vous avez ce que tous les joueurs coincés dans un niveau finissent par faire. Vous avez triché Exactement si, Voici le guide stratégique Un livre d'astuces Je ne sais pas, bah. je veux bien évidemment sauver les vies de nos amis, mais de là à être malhonnête Pour oh, l'amour du ciel Allez, laissez-moi votre bouquin Au secours, un brillant Et ton contact n'est pas des plus agréables Ok, c'est parti, on va devoir sauver le professeur Pink pour avoir le livre d'astuces. Super par Donkey Kong. <rire> Donkey Kong a... Bah... a capturé euh, le professeur Frink. C'est clairement lui, hein, c'est clairement Donkey Kong. Hein. <rire> J'ai pas vu les trois avant, trop vite. Et bien la petite sœur. Et tu viens pas, va va dans les tuyaux de Mario. Woohoo Moi, je me rappelle de ce niveau, il est trop bien. C'est un peu compliqué à faire à la fin. Euh, vrai, à faire à la fin, il est un peu compliqué, mais vous verrez. Parce qu'à la fin, il y a une énigme. Je me rappelle, je me rappelle plus comment on fait les Super, j'adore. Attends, bah, oh, y'a, ça fait déjà lui. Enfin, un genre de fou? <rire> non. Euh, Ouais, y'a, euh... oh putain, je me rappelle plus de son nom. Quoi. Attends, j'ai si. Ah, je me rappelle plus de son nom, c'est de fou hein. Y a quel ah Ryu voilà c'est c'est Ryu. Ah, Ryu Ryu oui Ryu voilà Martha, ah je je, je prends Lisa uh... Les deux, déjà j'ai avant vous tuer, vous deux, je désenclose. Voilà, Donc ça il n'y pas. Là -bas. Alors donc, et alors, là, on a, on a ça. On doit y aller avec Bart. Ouais, d'accord, j'ai compris. Vous êtes chaud. Ah, il y a un grappin. Il y a un grappin. Voilà. C'est ça qu'il fallait faire. Une échelle en fait, c'est pour Lisa. Lisa va être téléportée donc c'est cool. Vous en faisant emmener les deux, Un. elle sera téléportée. Il n'y okay, a pas de grappin mettre un pont pour lisa je si clairement je vous dis tout de suite je préfère euh, utiliser le rebord voilà il est moins con que lisa voilà hein. je vous dis tout de suite lisa est trop conne elle est trop con C'est du sang Le truc rose non c Du sang c'est rouge, pas enfin, rose C'est marqué dessus, c'est marqué blood, plus de sang, c'est marqué. Ah bon est bizarre, Il est bloqué avec euh, Ryu. C'est rigue. Waouh, comment toi, toi Waouh, wow, wow, wow. on tire pas sur les filles comme ça. <rire> il est fou lui. Oh, j'upgrade pour le saxophone de Lisa. Oh, il va tomber. Attends, attends, j'attends. Ah non, il va pas tomber. Il va, il va jamais tomber. T'es sérieux là Non mais. Je sais pas le mettre. Eh hey, merde, il est tombé. Non, est ouais, pour pas passer au-dessus du sang. Mais là Je cuille tout à l'heure sur le je suis content. Ça c'est l'esprit. Maintenant, avant de le tuer. Et Elisa m'a suivi, mais en tout cas moi je tombe dans le sang. Oh mais putain mais je t'emmerde Ça me saoule là. Mais quoi je passe à travers Ah il m'aide Ah c'est ça ouais. Je les assomme plus Enfin je les assomme non. Je les assomme plus, je, je les contrôle. Ah, c'est Non. Alors bah je sais pas où il est. Non j'aurais pas le choix. vais voilà j'espère pendant que je fais ça ah. je te coupe pas amusez-vous ouais, bien hein. hop moi je m'en vais en tout cas Voilà, pas besoin de barre, ou bizarres mais on va ah, Barthes ce tp. Alors ah, peut-être juste tirer comme of... ah, ça, ça ouais, va être. Il y a peut-être un truc à tirer quelque part. Ah voilà. Alors, en fait non, c'est pas que l'ensepia. C'est avec, euh... Dans ce Et avec euh... Ah si c'est comme. Ah Sonic C'est quoi un clinic Sonic Sonic! Allez, les gars, je suis bon. Je vais éviter de chanter parce que là, il y a comme ça que le voir. Ah c'est bon, je vole de moi-même. On a le droit de se rire de soi-même. Je je sais, mais bon. Dans la fin du niveau. je sais pas pourquoi alors voilà euh... ah, maintenant c'est qu'elle euh, voilà il n'y a pas de blague C'est ça l'énigme que je vous parlais. En fait, il faut avoir le bon. Il faut avoir le bon tuyau. Bah alors, regarde le tuyau vert. Moi je m'en fous Ah oh Ok. J'ai évité quand même faire la route marie c'est moi tranquille, mon deux sports. Oh, mon deux sportifs. J'ai Ah, bonjour, bonjour. Là, vous. Euh, J'ai fait tomber. <rire> J'ai fait tomber l'autre. Je crois pas. Ah, par contre, je ne pas... Hein, C'est comme ça. Ça va aller derrière. Hop là, boum. Ah non, là faut pas que je meure que hop voilà lui il est mort ça ah, va mettre la caméra hein, de l'autre côté Allez, hop 3 2 1 regardez une égabole je fonce comme ça faut pas que je meure euh, parce que si lisa a plus de vie quoi elle meurt tout de suite donc ça j'ai accès ça pour lisa parce qu'on aura besoin de lisa en fait voilà. Voilà, donc Lisa, elle est morte. Voilà. Voilà, bah, encore vivant. Là, elle est morte. Elle vient de mourir. Donc bah il peut pas faire des sauts de de de grandeur comme euh, bah, lui. Mais en fait. Alors, mais Ah, maintenant, ils sont trois contre treize. Ça se fait pas, oui. Attends, je réduis un peu le nombre. J'en suis deux. Là, j'en suis un. Ah, il y en a deux qui se battent là. Font la mort, ce soir. Euh, Donc du coup, ça, on le casse. pour faut qu'il Ah là, Ils vont plus repop, donc ça fait cool. Hop il là, ils sont tous les deux morts. Ils sont des rottes merde. <rire> voilà, bon, Lisa elle est plus morte. Hein, du coup. Il en reste un, mais ça devrait aller normalement. Ah non, quand même, il arrive quand même tirer dessus, ce bazar. <rire> Bon, on va s'en faire ça. Qu'est-ce tranquille attends, on va... attends. attends on parce que ça va chiant. pas trouver. ce tuyau là en fait, c'est le problème. Donc faut encore ce tuyau là ouvert. Regarde pas toute sœur, sauver parce que hop ils sont chiants. Ah le bon. problème. Voilà, pas ah, plus aucun problème. mon plus gros pop. Et les connus. D'abord ah il n'y a plus de mobs il n'y a plus de, de méchants. Ah si, il y a encore eu là. C'est -ce ce voilà, bon. Il est mort Ouais c'est bon, il est mort. Voilà Lisa, je t'ai sauvé la vie. Maintenant euh, tu dis plus rien aux euh, parents quand, quand je suis une connerie. D'accord On fait ça Lisa. peut-être faire un truc avec Bart, je sais pas. Ah, je me rappelle plus comment on ramène Lisa. On va voir. Là, mais il y a longtemps, il y a longtemps que je l'ai fait. Bah, non, pas comme ça. Si, c'est comme ça. Après, euh... on le fait plus, je crois pas. Ouais, il doit y avoir un autre passage pour Lisa. C'est hein. pas possible. chercher avec Lisa, on va voir bon je regarde si. Ah bah ben, voilà, c'est ici le passage. <rire> voilà, c'est ça que bah rejoint euh, Lisa rejoindra. Le cleaning en fait il nous faut le tuyau vert foncé. Ça c'est un rouge 2 il faut faire ça, ça ou l'inverse je sais plus mais ah non là, je vais peut-être vais... vais... ça. Attends je crois il me faut faire ça et un comme ça voilà bon, là. ouais je crois c'est ça. Enfin bah non, il trois. Non Lisa Bouge pas Chante, ah, je sais pas. <rire> non, peut -être que je sais plus. Franchement je sais plus. Bah, c'est pas les trois comme ça là. Ah je sais pas. Ouais c'est ça même si.. Euh... Allez au retour. Donc là on n'a plus des niveaux, mais c'est cool. Super, c'était pas ça. Puis les doubles en fait. Il y a un seul violet, deux jaune, deux bleus. Bon, on va réessayer. Hop. Ok, d'accord, je ne vais pas le faire mmh. Je suis obligé de me pousser avec Bart. Mmh. Je ne me rappelle plus comment... On... Non mais il faudrait pas me boucher le vert en fait. Ah, je me rappelle plus Je, je l'avais déjà fait il y a longtemps. m'appelle, <rire> l'endroit où je l'ai fait, je me rappelle. Euh... Était ça oh putain je suis un génie ok le génie sur la place c'est moi bien sûr le grand génie donc là on va affronter donkey kong d'accord c'est une blague mais non mais non on va affronter donkey kong pas pris. bon Bart, il va mourir je sais pas combien de fois Elle arrive, les arts, mais Bart, non, on n'en a pas besoin de Bart. On est en train de crever, le pauvre. <rire> Lisa. Ok, well, on prend le tuyau. D'accord. Ah, le tuyau. Ah, va dans le tuyau. Ça va. J'ai sauvé Bart de justesse, moi je te dis. de faire ça ou tu y, ou il va il va pas te faire ça <rire> il est une bizarre Martin se avec le tu professeur. Maintenant, nous pouvons rapporter ce livre à papa et maman et arrêter ces alliés. Vous venez pas, professeur Non, ma place est ici. J'ai... j'ai démarré une nouvelle vie dans ce monde, avec un nouvel fiancé. Enfin, une femme qui me comprend. Je suis follement amoureux. Ah, elle est drôle en plus! Oh oh oh oh! oh je suis très heureux! Ouais. Comme toi, toi. T'inquiète <rire> Quel... <rire> pas, Lisa. Putain. Ah la vache! Il va se marier avec un copain. Hein. C'est. C'est ça. Comme mariage. On attend un doux dans une ville. Ouais, c'est pas la fin du jeu, hein. un dernier niveau du live. Quoi Ah, je me suis trompé de scène, super. Oh, je me suis trompé de scène. Bon, je suis trompé d'ordre de niveau, mais bon, c'est pas grave. On hein. était ouais, plusieurs niveaux en même temps ouais, et moi je me trompe. Il a éternellement le choix du niveau. Alors, qu'est-ce que je dois faire On peut monter à la Ah non. On peut prendre Homer et... F. Tu vois Oh mon dieu, quoi de truc. Homer et les gnomes Ok d'accord, on a le droit au Omeryn et Mais quoi Oh des tacos mmh. Et que... Je me trompe de tout plus fort attaqué, bravo hein Oh ne me tuez pas Je suis qu'un gros bonhomme Non bah il m'a tué Durant Barthes de côté, il est tranquille d'un rond, là. Faux remarque. C'est quelle touche tes yeux un Ah, c'est comme j'ai pris une touche sur euh... sur ma console. Ok, c'est juste pour un truc. Il faut attaquer Bart. Il faut. Il y a un temps, faire quoi Allez, par là, je suis fou. Ouais, je pense c'est par là qu'il faut aller. Avec ton dernier avion, et je viens de tomber dans le truc. Il y a une mouche. Attends, comme ça, c'est quoi Tiens, mon fils, lui Unbusted mistake bomb. Damn those strictly obsessed savages. Damn them! Well, now you're free. You can go back to your trailer, shack, lean to, or whatever. Uh technically it's a problem. But I ain't going nowhere. Those green fellers started a feud that won't be over till I poke something in there. niveau de l'épidoto Ok. Je suis en de touche. ça c'est le truc des dauphins alors bon. je vais voir c'est quoi les trucs des dauphins et... ま、<音楽>